Donc euh, bonjour à tous euh, et à toutes, je m'appelle Nathalie Krell, je suis maître de conf à Rennes. Donc euh, je vais vous parler d'un problème, euh, problème des trois portes, ou connu aussi sous le nom de problème Hall. Donc c'est un problème qu'on euh, okay, qu m'a expliqué euh, lorsque j'étais en, en maîtrise anciennement le M1. Donc en fait, euh, c'est un programme télévisé où on peut gagner une porte, une voiture. <rire> Donc il <rire> y a trois portes. On va appeler A et B et C. Et en fait, du coup, le présentateur qui sait exactement où est cachée la voiture va, du coup, avoir mis la voiture au départ de, avec la même probabilité derrière n'importe laquelle des portes. Il le sait. Et il y a un candidat qui va arriver et qui va choisir une des portes. Et il va dire, par exemple, pour simplifier, qu'il va choisir la parte A. À ce moment-là, en fait, le présentateur va ouvrir une des deux autres portes. Bien sûr, il va ouvrir une porte derrière laquelle il ne va pas y avoir la voiture. Et à ce moment-là, on va demander au candidat s'il veut changer de porte ou pas. Et euh, en fait, euh, lorsqu'on a fait un peu de probabilité conditionnelle, et on se rend rapidement compte qu'on a tout intérêt à changer de porte. Quelques années après, en fait, euh, je, vois, je lis un vieil article de recherche qui dit qu'en fait, ce problème avait fait un énorme débat. Les gens, ils étaient. Euh, vraiment à se demander, euh, est-ce qu'il faut changer de porte ou pas C'était très virulent, ils s'envoyaient des lettres d'insultes, etc. Et ça avait fait vraiment toute une littérature. Mais comme c'était un vieil article, je me dis, bon, voilà, c'est plus euh, très actuel. Et il disait qu'à l'époque, ce qui avait plus ou moins convaincu les gens, c'était de remplacer le problème des trois portes par, en fait, 1000 portes. Et du coup, lorsqu'il y avait 1000 portes, le présentateur, il en ouvrait 998 autres. Et du coup, là, les gens étaient plus convaincus qu'effectivement, il y avait intérêt à changer de porte. Et cette année, en fait, euh, un, je fais un cours de L2, de proba probabilistique, et euh, on fait un peu de probabilité conditionnelle, donc j'ai décidé de leur présenter euh, au début du cours ce problème-là, et j'ai fait voter à main levée du coup l'amphi. Et euh, en gros, il euh, y avait un tiers des personnes qui pensaient qu'il fallait changer de porte, un tiers des personnes qui pensaient qu'il ne fallait pas changer de porte, et un tiers des personnes qui disaient proposer le problème, en fait ça ne change rien, euh, peu importe ce qu'on fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, ben, bah, en fait, voilà, je vais essayer de les convaincre avec l'argument qui avait semblé, semblé convaincre les gens à l'époque et leur présenter le problème avec mille portes. Et ça n'a pas du tout convaincu les étudiants. Ils ont plus ou moins encore continué à voter exactement la même chose. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce problème-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand j'ai dit je vais parler du problème de reportes, mais il n'y a pas de paradoxe. En fait, tout le monde sait qu'il faut changer de porte. Donc, euh, si on croit en tous les cas les étudiants de L2 de cette année, euh, c'est pas si évident que ça. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce qu'il faut changer de porte euh, ben, En fait, euh, je vous ai dit, pour simplifier, en fait, on va supposer que le, le candidat a choisi la porte A. Et donc, euh, il y a trois, config... trois possibilités. C'est que soit la voiture est cachée devant la première porte, soit la voiture est cachée devant la deuxième porte, soit la voiture est cachée devant la troisième porte. Donc, euh, si la voiture est cachée devant euh, la première porte... Ben, si le candidat a choisi cela et qu'il ne change pas d'avis, il a gagné. La probabilité que ça se produise, c'est un tiers. Si jamais, euh, du coup, euh, la voiture est là et qu'il a décidé de ne pas changer de porte, ben, il a perdu. Et si la voiture est là et qu'il a décidé de pas changer de porte, il a perdu. Donc, s'il ne change pas de porte, il a une probabilité d'un tiers de, euh, de gagner, quel que soit ce que fait après le, le présentateur. Maintenant, du coup, on va faire le cas où euh, il décide de changer de porte, eh bien, du coup, là, il faut s'intéresser un peu à casse-café, le présentateur. Donc, pour le premier cas, en fait, comme la voiture était cachée devant la première porte, en fait, le présentateur, on peut dire qu'il va choisir uniformément, et finalement, ça ne va pas changer grand-chose, d'ouvrir une des deux portes, parce qu'en fait, il peut ouvrir n'importe laquelle, puisque la voiture euh, est euh, cachée devant la première porte. Donc, dans ce cas-là, le candidat a changé de porte et a choisi celle-là, il a perdu. Dans ce cas-là, le candidat a choisi cette porte-là, il a perdu aussi. Et donc, la probabilité que ça se passe, c'est du coup, un tiers. Si jamais, euh, c'est cette configuration-là, le... donc, le présentateur, là, il n'a pas le choix, il est obligé d'ouvrir cette porte-là, puisque là, il y a la voiture, il ne va pas bah, lui montrer où est la voiture. Et donc, du coup, en changeant de porte, il gagne. Le candidat, si c'est cette configuration-là, bah, pareil, en fait, la voiture est là, donc le présentateur va forcément... Ouvrir cette porte-là et en changeant de porte, du coup, euh, notre candidat va aussi forcément gagner. Donc, si on récapitule, le candidat en changeant de porte a deux tiers de chance de gagner. Et s'il ne change pas de porte, il a un tiers de chance de gagner. Si jamais on fait euh, les calculs avec 1000 portes, ben, du coup, euh, la probabilité de gagner en changeant de porte est euh, totalement écrasante. Voilà, je vous remercie de votre attention.